Salut, bienvenue dans la démo de ce jeu, Liam 99. Donc c'est gratuit, c'est une démo. 2023, on n'a pas encore la date de sortie du jeu, mais ça sera dans pas longtemps. Et c'est un jeu entièrement en français. J'espère que vous m'excuserez parce qu'au début, il y a eu un petit problème de son pendant la cinématique. Mais rassurez-vous, après ça s'arrange. Pendant le jeu, tout fonctionne correctement. Qui... je suis où là ouais. Oh Qu'est-ce... Oh bordel Au oh, oh, bordel Allez, tout va bien. Je pense donc je suis. Hein Ah C'est de pas aller trop loin. Ah, oh, ça c'est le mur. C'est le mur. Ok. Et ça c'est le sol. On progresse. Oh. Ah. Euh. Allez. Ah, voilà. C'est pas dommage. Bon. Euh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce wow Salut toi Ok, euh, ravi de faire ta connaissance. Euh, tu veux bien essayer de me déplacer pour voir Alors pour se déplacer, alors dans les options, il y a deux configs possibles. Moi j'ai choisi celle-là, j'ai l'habitude de ça. Ouais, c'est bien ça. Je suis un personnage de jeu vidéo. Oh la vache, je suis un personnage de jeu vidéo euh, Bon, ça veut dire que je peux sauter, non Bien, tu m'excuses, hein, si je suis un peu rouillé niveau physique, je viens de m'exhumer et j'ai plus un seul tendon. Euh, bon, marcher, sauter, la suite c'est courir. Je peux courir quand même. Alors je suis réglé en haute qualité là et ça a l'air de bien tourner, hein. il n'y a pas de saccade, euh, apparemment, c'est très fluide. Eh, hey, bien joué euh, Enfin, euh, t'emballe pas euh, Bien, bien, bien, euh, qu'est-ce qu'on fait dans un jeu vidéo euh, On interagit avec des trucs hmm. Essayons d'interagir avec des trucs Ok, on va essayer de trouver un truc alors, où est-ce qu'il y aurait un truc là pour le... Voyons ça. Super, j'interagis. D'ailleurs, une épée plantée dans le sol, que ferait un héros de jeu vidéo Baf, trop évident. Et puis, il y a sûrement un haut fait pour terminer le jeu à main nue. Euh, Dis, il y a bien des hauts faits dans ce jeu, hein Alors ouais, faut appuyer sur la touche P. Et après, c'est à droite, là. Alors voilà, les hauts faits. fait. Ah, voilà. J'espère qu'on accomplira un maximum d'objectifs. Bien, on doit arriver au bout. T'as vu, il y avait un au fait pour terminer ce tutoriel. T'es prêt Ouais, ouais. <coughs> fin du tuto. Ah bon, déjà Et... Oh, euh, un dernier truc. Si tu veux discuter, il doit bien y avoir une touche pour ça aussi. On n'aura sûrement pas les mêmes choses à se dire en fonction de l'endroit où on sera, alors euh, n'hésite pas à appuyer sur cette touche de temps en temps. Et cette fois-ci, fin du tuto. Bon, c'est la touche R, il l'a pas dit Mais c'est la touche R pour discuter. Mais bon, moi je sais pas que ça à faire. Hein. Moi je suis là pour faire une vidéo. Oh, celui-ci, c'est pas le mien. J'ai vérifié. Ah bon, c'est pas le tien. Ok. Bon, alors je regarde, il n'y a rien d'autre, là. Bon, allez, on se casse. Attends, hey, tu veux bien aller jeter un œil à cette tombe Ça ressemble à un élément important du scénario. Ah bon Une tombe, c'est important Ok. Liam Timothy Mars. Liam, notre soleil, tu as rejoint tes étoiles bien trop tôt. Ce serait moi Liam Je m'appelle Liam Mars. Mars Ouais, ça sonne bien, t'en dis quoi Bah non, euh, la vidéo est pas sponsorisée par Mars. Hein, euh... Donc euh, bon. Euh... Ils sont assez riches comme ça. On va choisir autre chose. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je de mon petit pote. Bah on peut faire de la pub gratuite, non euh, On n'est pas là pour ça. Bon, allez, on se casse. Cette fois, c'est la bonne. Enfin, j'espère. Oh là là, il devrait y avoir une cinématique ici. Et pourquoi n'y a-t-il pas de cinématique Parce que ceci est une démo. Pendant ce temps, Liam monte les escaliers. Il s'arrête pensif et s'interroge sur son moi profond. Pourquoi suis-je mort Et comment Qui étais-je Et quel est cet endroit Tant de questions turlupines notre petit squelette. Mais ça y est, le voilà parvenu au sommet des marches. C'est qu'il est rapide, le coquin. Ah. Oh. voilà Devant un couloir. Ouais, ouais, moi, je suis contrôlé par toi et ta manette ou ta souris. Mais toi, t'es contrôlé par qui Eh ben par mon cerveau. Contrairement à toi. Hum, mmh, mangez-moi. Il faut pas me le dire deux fois. Mmh. Mmh. Eh. eh, eh, eh oh, oh, oh j'ai rien fait que ce qui était marqué sur le gâteau Faites-moi un dessin euh... Aïe C'est bon, j'ai plus faim, on peut y aller. Bon alors euh, on regarde partout là. Moi j'aime bien quand même euh, bien vérifier. Surtout au début parce que des fois il y a des objets importants. Euh, des armes, des trucs euh, des fois. Non mais... Ouais, c'est quoi ce bins Je fais attention parce que ça c'est le genre de truc... Euh... Piégé... Euh... Qu'est-ce que c'est que cette tisane encore Ben je sais pas mais ça sent le piège là. J'ai l'habitude hein, de ce genre de jeu là. Ils vont pas m'entuber comme ça, là, dès que j'arrive Cet ascenseur, j'allais je... te dire, un ascenseur, ça n'a rien à foutre ici, mais peut-être, peut-être que... Il faut qu'on avance, partner. Je commence à avoir de plus en plus de questions à élucider. Par contre, euh, bravo l'acteur qui fait la voix. Il joue bien son rôle. Bon, alors je regarde bien partout. Parce que il peut y avoir des objets... Ah, la voix a l'air dégagée. Oh, j'ai une méchante envie de lancer mon bras partout, partout. Mais dans ces panneaux bleus, ça va vite tourner à l'obsession. Allez, partenaire, on le fait, dit. Et voilà. Après, il y a un gameplay, là. Où on lance des trucs, là, des sorts. Il y a des coffres à ramasser, des objets à gagner. Si ça vous plaît, ben dites-le-moi et je ferai une autre vidéo pour faire la suite. Eh, hey, on n'a pas lancé le bras. Je veux voir ce que ça fait, moi. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était une petite démo pour montrer ce jeu-là. Il a l'air pas mal. Hein. Ça va que je suis droitier. Eh bien, à bientôt, et merci.